mm Salut à tous, c'est le Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chaloux en Champagne. Aujourd'hui, on répond à la question que tout le monde se pose, on parle de personnages de contes de fées clandestins et on aborde les arts de la table. Allez, on démarre Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Fable. Fable, c'est une série de comic books, écrite par Bill Willingham, en une vingtaine de volumes que vous pouvez trouver à la médiathèque Euh Ça y reprend en fait des thématiques euh, des contes de fées, des personnages qu'on connaît bien, tels que euh, Grand Méchant Loup, Blanche Neige, etc. Mais dans un New York actuel, ils vivent en clandestinité, et dans cet univers, le grand méchant loup, Big B, est enquêteur et doit mener des enquêtes assez, assez sombres, assez sanglantes, c'est pour plutôt pour adultes. Donc je vous le recommande chaudement, vous pouvez le retrouver à la médiathèque d'univers, à vous de lire. Alors, c'est bon, c'est prêt? Ouais, prêt, tiens, prêt. Euh, regarde, j'ai. Tu as même trouvé une bougie. Euh... Non, mais non, mais non, excuse-moi, mais non, c'est pas possible. Quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais regarde, les assiettes, elles sont dépareillées, là, c'est même pas les mêmes couverts, c'est même pas des verres à pied, enfin. Putain, ça, faire un pillage de servir tu vois un petit bouquet un petit truc là c'est pas c'est pas ça bah, moi pas, je fais ce que je peux avec ce que j'ai ça ah, ouais, je sais bien mais non non non on va voir tout ça non, non. Ah, bah, on va prendre le temps là, oh. je vais te montrer on va prendre des, des, des belles assiettes tout ça on va faire ça ensemble ah, bah, là, là, j'ai pas arrêté quoi depuis je sais bien je sais bien mais non on va voir ça ensemble parce que là c'est juste pas possible quoi donc, on va voir ça on va prendre le temps Voilà, que ça c'est une jolie table, table. tu vois j'ai mis des belles petites bougies, ah, des jolies assiettes, des verres à pied bien évidemment, très des très beaux bien. couverts, on a plié les serviettes, ah tiens j'ai oublié d'allumer une dernière bougie, ah, son, tu plait. vois c'est quand même plus convivial comme ça, c'est ah, hein, quand vraiment, même beaucoup plus classe quand même, ah, bah, ça c'est de, que de que la jolie, jolie table, c'est la nuit la franchise, voilà. c'est magnifique. Voilà. Oui mais là tu ah, vois c'est qu'il y a un thème Et ben oui justement on vous attend le vendredi 19 janvier à 19h30 à la médiathèque d'Hydro pour une soirée sur les arts de la table on vous apprendra à faire de jolies tables à faire de jolies vérines et plein d'autres choses encore On vous attend